Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors les amis, savez-vous qu'il est très possible de gagner de l'argent sans fournir aucun effort? Dans cette vidéo, je vais vous montrer une méthode pour gagner de l'argent sans rien faire. Vous allez gagner de l'argent PayPal et Bitcoin juste avec votre téléphone mobile et une connexion internet. Et oui, certainement, on va se dire, mais comment on peut gagner de l'argent sans rien faire Sachez que c'est possible. Parce que ici, dehors, déjà, il y a des organismes, des entreprises qui vous payent, n'est-ce pas, pour utiliser vos euh, équipements pour pouvoir faire certains tests à distance. Mais alors, avant de commencer, les amis, je vais vous inviter à vous abonner si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube. C'est la première fois que vous entendez parler de Olga Ambani. Alors, je vais vous inviter à vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Et surtout de me laisser un commentaire. Alors surtout, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre l'astuce. Ok les amis, ce qui est bon à savoir, c'est que pour vous faire de l'argent avec la méthode que je vais partager avec vous tout à l'heure, vous n'avez pas besoin de diplôme, vous n'avez pas besoin... Euh, d'être, de comprendre grand chose, à dire que vous, vous, vous n'avez pas besoin d'être trop intelligent pour ça, vous n'avez pas besoin d'être en Europe, sachez que cette méthode s'appelait partout, peu importe dans quel pays vous trouvez, cette méthode s'applique ça, ça marche pour tout le monde. Alors les amis, sans plus tarder, on va aller voir comment gagner de l'argent avec notre téléphone mobile. Voilà les amis, vous allez aller sur le site qu'on appelle SMS Profit, comme vous pouvez le voir, smsprofit.net. Quand vous partez sur smsprofit.net, voilà, vous allez avoir à télécharger l'application SMS Profit. Voici, c'est l'application qui va vous permettre de gagner votre argent. Alors, comment ça marche? Tout d'abord, vous allez télécharger l'application, euh, le fichier AP, APK. Vous allez télécharger l'application. Ensuite, en deuxième étape, vous allez vous inscrire avec votre adresse email. Quand cela est fait, vous allez vous connecter à Internet et entrer votre numéro de téléphone pour le faire vérifier. Lorsque vous recevez le code de vérification et que vous avez validé euh, votre code de vérification, alors ça signifie que votre numéro de téléphone passe et que vous êtes vraiment connecté à Internet. Ensuite, comment gagner réellement de l'argent? Alors, il suffira simplement que vous restiez connecté en permanence sur Internet. L'application tourne en background, donc même si euh, l'écran est euh, en veille. Sachez que l'application continue en arrière-plan de tourner. Donc, euh, quand votre connexion Internet est active, alors vous allez pouvoir recevoir euh, en, ensuite des sms on appelle ça un sms de test alors le sms de test en fait c'est grâce au sms de test que tu vas commencer à gagner de l'argent alors tu vas te demander mais comment ça se passe comment c'est possible que je reçoive juste des sms et je gagne de l'argent alors ce que je vais te dire aujourd'hui c'est qu'il y a des compagnies n'est ce pas comme google qui sont payées n'est-ce pas, pour envoyer des SMS ou alors ils doivent envoyer des messages à des clients partout dans le monde. Et pour cela, ils ont besoin de tester des numéros dans différents pays. Et donc, ton numéro, mon ami, aujourd'hui, je t'ai dit encore, a été sélectionné pour faire partie du test. Dès lors que tu as validé, alors tu commences à recevoir des SMS et ensuite tu es payé. Voici, le... lorsque vous allez télécharger l'application. Elle ressemblera à celle-ci, comme vous voyez sur votre téléphone. Sachez que c'est parfaitement légal, alors vous n'avez pas à vous inquiéter. Euh, vous êtes payé 0,02$ pour chaque SMS reçu. Et vous pouvez vous faire autant, vous pouvez recevoir un SMS par jour. Sachez qu'avec cette application-ci, vous pouvez même faire euh, 50 centimes par jour, vous pouvez faire un dollar par jour, tout dépend de la fréquence avec laquelle vous restez connecté sur Internet. Voilà les amis, euh, j'espère que vous n'avez pas été déçus par cette méthode. Les moyens de paiement, vous allez me demander, sachez que les moyens de paiement sont le Bitcoin, les PayPal, donc vous, le minimum de retrait, dès que vous avez 2 dollars dans votre compte, les amis, vous pouvez faire le retrait. Donc, sachez qu'il est donc dorénavant possible de gagner de l'argent sans investir, sans fournir aucun effort. Voilà, téléphone, Internet et vous avez des revenus passifs. Ok les amis, j'espère que vous avez vu cette vidéo. N'oubliez surtout pas de liker, de laisser un commentaire et vous me dites si vous connaissez déjà l'application en avance. Aussi, on va se dire à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao!